Euh, la veine cave inférieure constitue le principal tronc veineux sous-diaphragmatique et il mesure, 12, euh, il mesure pardon, euh, 18 à 22 cm de long avec un calibre de 3 à 4 euh, cm. Sur cette diapositive, on, on voit la veine qu'on a remplie avec le bleu de mitinelle et on voit que le, la naissance du, du, de la veine cave inférieure est située un peu au-dessous de la bifurcation aortique. On voit ici la bifurcation aortique et on voit qu on, que la, la, la naissance de la veine cave inférieure est située un peu au-dessous de la bifurcation aortique. La veine cave inférieure prend origine à hauteur de la cinquième vertèbre lombaire au niveau de son versant droit et son origine, il est situé au-dessous du carrefour aortique par l'union des deux vignes iliaques communes. Son trajet est rétro -péritonial. il est d'abord vertical de L1 à L5, et puis il devient oblique en haut et à droite derrière le foie, et puis il est oblique en haut et à gauche en hépatique. Il traverse le diaphragme au niveau de la neuvième vertèbre thoracique. Euh, son trajet thoracique est court et se termine dans l'oreillette droite. Euh, sur cette diapositive, on voit euh, que la veine euh, cave elle, euh, elle est verticale depuis L5 jusqu'à L1 donc c'est le versant droit de la colonne euh, Lambert, et puis il devient oblique en haut et à droite derrière le foie, et puis en haut et à gauche au-dessus euh, du foie dans le segment sus. Les rapports antérieurs, comme pour euh, la haute abdominale, sont divisés en, en, en régions. Et on va commencer ici euh, par euh, le bas, parce que la naissance de la veine cave inférieure elle est plutôt euh, vers le bas. Et donc, sous le troisième diothénome, la veine cave inférieure va, euh, va entrer en contact avec la racine du mésentère. Derrière le bloc diodéno-pancréatique, euh, la veine cave inférieure est en rapport avec la tête du pancréas, avec le diodénome et avec le fascia de 13. Et entre le premier diodénome et le foie, la veine cave inférieure euh, va avoir comme rapport l'UATIS de Wieslow et la veine porte. Et derrière le foie, la veine cave inférieure reçoit les veines hépatiques moyennes. Et il est en rapport avec la jonction du lobe droit et du lobe codé du foie. Et euh, au-dessus du foie, euh, la veine-cave sus-hépatique est courte et reçoit les veines sus-hépatiques. Sur cette diapositive, euh, on voit ici la horte abdominale, la veine-cave inférieure. Et ici, on voit... Euh, euh, dans sa partie initiale le rapport avec la racine du mésocolon vous voyez ici la racine du mésocolon ascendant et à ce niveau-là c'est à ce niveau-là c'est la racine du mésentère vous voyez c'est la racine du mésentère donc ça c'est le début du mésentère c'est pour ça qu'on appelle racine du mésentère le début et là c'est le début du mésocolon donc les deux sont en contact en rapport avec le la 20 cave inférieure donc pas loin ici vous voyez pas loin il y a l'urter droit derrière le euh, bloc diodéno pancréatique donc on voit la 20 cave ici hein, il est en rapport avec le bloc diodéno pancréatique le pancréas et le Dieu de nom. Les rapports euh, interne de, de la veine cave inférieure sont représentés par l'aorte, par la veine rénale gauche, par les lymphatiques préaortiques, par le plexus du système nerveux végétatif et par l'orifice aortico œsophagien du diaphragme. Donc, vous voyez ici en pointillé la veine cave euh, inférieure et donc le rapport interne il est constitué par euh, l'aorte abdominale. Et puis, il y a la veine rénale gauche qui va euh, euh, se drainer vers la veine cave inférieure. Les rapports externes sont représentés par le rein droit, l'urtère droit, les vaisseaux gonadiques et l'aube droit du foie. Euh, sur cette diapositive, on voit les rapports euh, droits de la veine cave inférieure représentés par le rein droit, l'urter droit et les vaisseaux gonadiques. Sur cette diapositive, on voit le, la veine cave inférieure et là, ce qu'on voit ici, c'est une tumeur du rein droit avec une extension à travers la veine rénale droite vers la la veine cave inférieure et donc vous voyez la proximité et, le, et la contiguïté qu'a euh, la, la, la veine cave inférieure avec le rang droit et la possibilité d'extension d'une tumeur du rang droit vers la veine cave inférieure. Au niveau du diaphragme, euh, la veine cave inférieure est en rapport étroit avec le nerf phrénique droit. Les branches collatérales de la veine cave inférieure sont représentées par les veines gonadiques, les veines rénales, les veines surrénales, les veines hépatiques, les veines lombaires, les veines diaphragmatiques inférieures, la racine médiale de la veine azygos et de la veine imi -azigos. Donc Sur cette diapositive, vous avez les différentes branches collatérales, les veines rénales, les veines gonadiques, les veines surrénales, pour les veines surrénales. Euh, chose importante que j'avais citée dans l'introduction, que ce système cave assure un réseau anastomatique important entre les deux veines caves, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Euh, ce système anastomatique est assuré par le système azygos Et on voit ici sur cette diapositive la veine cave supérieure, à la veine cave inférieure et la veine azygos une grande veine azygos qui va se, se terminer au niveau de la veine cave supérieure. Cette même veine azygos qui naît à partir de différentes veines de, de, du pelvis et de l'abdomen, d'accord, va euh, constituer un pont entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure en cas de besoin. Ainsi, s'il y a un obstacle qui empêche que le sang de la moitié inférieure du corps emprunte la veine cave inférieure pour arriver au niveau du cœur, dans ce cas-là, le sang va être divié à travers ces veines-là qui vont constituer par la suite le système azigos ou la veine azigos qui vont se drainer vers la veine cave supérieure. Et inversement, si on a un problème au niveau de la veine cave inférieure, le sang va être drainé de la veine cave inférieure supérieure vers la veine cave inférieure Les, les voies anastomotiques porte cave, c'est des veines importantes également parce qu'ils vont permettre des anastomoses entre la veine cave ou le système cave et la veine porte. Ainsi, au niveau du cardia, au niveau de l'œsophage, il y a des anastomoses entre la, la veine porte et la veine cave. Entre, au, au niveau de l'ombilic également, au niveau du rectum, nous avons des anastomoses entre la veine, entre la veine cave et la veine porte. Au niveau de la région péritonio-pariétale et porto sus hépatique. Voilà, schématiquement, c'est une diapositive intéressante où vous allez voir, par exemple, ici que les, les rapports, la, la, la, la, la, la, la dérivation entre le système cave, entre la veine cave et la veine porte, en cas de problème, nous allons avoir des varices au niveau de l'œsophage, au niveau du cardia, au niveau de l'abouchement de l'œsophage, en euh, terminaison de l'œsophage. On va voir des, des, euh, des varices œsophagiennes. Même chose au niveau du rectum, en cas d'hypertension portale, en cas d'hypertension cave, on va avoir des... Cette, cette, cette, cette résonance stomatique va donner des, des, des, des hémorroïdes, des veines, des veines qui vont se dilater au niveau de l'ampoule rectale. Même chose au niveau de euh, l'ombilique.